Je donne la parole au, à, man, à Monsieur le Premier ministre Lionel Zissou, ancien Premier ministre du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'utiliser le, le bénéfice de parler après euh, nos amis et de composer la colère du ministre d'État, Cheikh Gadio, avec les notes d'espoir de Mme Aminata Traoré. Euh... Alors... On va vers l'incident diplomatique. Là. Aminata Touré. Ah, Aminata Tauré, excusez-moi, je ne sais pas. <rire> Écoutez, madame, ça doit être le décalage horaire et la, la fatigue du voyage. Oui, oui. <rire> madame la première ministre, excusez-moi. Ou l'empire du Mali qui, qui, qui s'abat sur moi. Oui, alors... Tous nos pays sont à la recherche de modèles de développement. C'est assez frappant. On crée des commissions partout pour inventer notre nou nouveau modèle, plus autocentré, plus endogène, plus efficace. Et on a bien raison. Il y a des éléments d'espoir qui ont été soulevés et, et par euh, Madame Elisabeth Guigou et par. Madame la Première Ministre, et dans la fonction de production, au fond, il y a trois éléments, il y en a deux qui vont bien et un qui va mal. Euh, au fond, euh, créer de la richesse, c'est de combiner du, du capital humain, du capital financier, des connaissances. Donc la force de travail et du capital. Du côté du capital humain, franchement, le fait euh, d'avoir une jeunesse si importante, Monsieur le Président, ce n'est pas un risque d'éruption. Vous avez dit tout à l'heure, un volcan qui est un risque d'éruption. C'est notre première chance. C'est l'élément fondamental de la croissance potentielle de l'Afrique. Nous avons en plus ce, ce, ce fait que, que souvent les, les Européens ne reconnaissent pas de, du déclin de la fécondité. Le déclin de la fécondité fait que nous aurons de moins en moins d'inactifs, de plus en plus de jeunes actifs. Nous aurons plus de seniors, un peu moins de, de jeunes, mais la plus grande proportion de population jeune dans la population active. Et nous le partagerons avec le subcontinent indien. Et dans l'histoire, il n'y a pas de précédent d'un de, peuple rassemblant le quart de la population des jeunes actifs de moins de 35 ans au monde, qui ne deviennent pas l'usine du monde. Ça a été longtemps la situation de l'Europe au début du XXe siècle. Ça a été la Chine dans cette situation. À partir des années 60, la Chine s'efface de cette situation démographique. Ce sera dans dix ans la situation de l'Afrique. C'est un atout considérable. De l'autre côté de la fonction de production, il y a tout ce qui est connaissance. La progression très rapide, sans équivalent dans l'histoire de l'alphabétisation et de l'éducation. On considère qu'un des pays les plus pauvres parmi nos pays frères, le Niger, est celui qui aura été dans les 20 dernières années le plus vite en termes de progression de l'alphabétisation. Mais au-delà de cela, on a une preuve. C'est l'adoption des technologies. Je parlais avec un opérateur de télécommunications européen qui a investi en Afrique. Et il me disait « Ce que nous avons appris en Afrique, c'est que l'Afrique avait 15 ans d'avance. » 15 ans d'avance sur quoi Sur les usages des télécommunications. Et effectivement, par opposition à quelque chose qui était un, un truisme, euh, l'Afrique, euh, comme disait un président de la République euh, d'un grand pays européen, euh, immobile sous... La, voie, la voûte étoilée et le paysan qui n'est pas rentré dans l'histoire. Il se trouve que aujourd'hui, quel que soit le domaine de la technologie, nous assistons, et c'est frappant pour la digitalisation, et ça faisait écho à ce que vous disiez aux jeunes Américains, qui en étaient étonnés. Il se trouve que en termes d'adoption de la technologie, c'est désormais avec l'Asie, l'autre continent qui va extrêmement vite et beaucoup plus vite que euh, certains des pays de, de l'OCDE. Dans la fonction de production, ce qui manque, c'est le capital. Et c'est absolument frappant, parce que nos économies doivent consommer énormément de capital et qu'on nous a livré un continent sans aucun élément de ce capital. Sans secteur privé, la colonisation n'avait pas pour objet de créer une élite, une classe moyenne supérieure accumulant du capital. Au contraire, elle n'avait pas non plus l'objet d'accumuler localement du capital. Et lorsqu'il y avait des surplus qui auraient formé du capital, non seulement on l'exportait, mais on l'exporte encore. Bon. Or, il se trouve que quand on vous donne à gérer, ce que disait le président, à construire des États-nations avec des infrastructures, on a besoin de capital. Mais on en a aussi besoin pour ce qui a le coefficient de capital le plus élevé, qui est l'énergie, puisqu'on nous a livré un continent sans énergie. Dans notre pays commun, monsieur le président, à l'indépendance, 10 des gens avaient l'électricité. Aujourd'hui, immense progrès. On n'est probablement pas très loin de 50%. Simplement, les gens qui n'avaient pas d'électricité dans notre pays ils étaient 2 millions en 1960. Ceux, les 50% qui ne l'ont pas aujourd'hui, sont devenus 6 millions. Donc, on regarde les pourcentages et on se dit que ben, ça progresse il n'y a plus que la moitié de notre population dans l'obscurité. Il n'y a plus que la moitié des gens qui euh, accouchent avec des torches électriques. Il n'y a plus que la moitié des enfants euh, qui s'intoxiquent au pétrole lampant. Oui, mais enfin, de 2 millions, on est passé à 6 millions de gens qui n'ont pas d'électricité. Mais le deuxième secteur le plus intensif en capital s'appelle l'agriculture. Un jour, je me suis fait interpeller, gourmandé par le directeur général de la FAO. Disant cela, il m'a dit On voit bien que vous êtes un représentant du grand capital. Bon, quand vous avez acheté une paire de bœufs et une charrue multisoc, et que vous avez ce qui est le parcellaire moyen en Afrique de la paysannerie, soit deux hectares, ça représente dix ans de chiffre d'affaires. Vous êtes donc en coefficient de capital à un niveau absolument record. Ajouter que l'eau, c'est pareil. Ajouter que les infrastructures qui demandent du capital ne créent des emplois qu'indirects. Que l'agriculture, quand elle se modernise, détruit les emplois. Dans mon pays, l'agriculture, c'est 28% du PIB. C'est 50% de la population active. Dans 20 ans, il n'y a aucun suspense. ça sera moins de 10% de la population active. La productivité agricole détruit du travail qu'elle met à la disposition des autres secteurs. Donc notre problème de la jeunesse est aussi un problème de, la, de capital. Nous avons le coefficient de capital dans l'économie le plus élevé à mobiliser de tous les continents. Mais nous avons du capital qui ne crée pas de façon directe de l'emploi. Donc nous avons un problème financier considérable. Ma chère Elisabeth, l'Europe, si elle se cherche des moyens de nous être utiles, doit vraiment réfléchir sur tout ce qui nous permet de mobiliser du capital, des quasi-fonds propres, euh, du moyen terme. Et franchement, rendez-nous un service. Ne nous financez pas. Mettez en, en place des moyens de garantie de nos investissements de façon à convaincre l'épargne privée mondiale de venir chez nous. Parce qu'aujourd'hui, la surestimation du risque africain, on pourrait penser, et on a pu penser jusqu'à il y a deux ans, que cette surestimation allait petit à petit se normaliser avec les chocs que nous venons de vivre. C'est le contraire. La perception très excessive du risque africain c'est encore développé. Nous avons besoin d'éléments de garantie des risques, notamment sur le financement du tissu des entreprises réelles, c'est-à-dire des entreprises moyennes euh, qui créent des emplois en Afrique. Et pour sortir du secteur informel, nous avons besoin d'instruments de garantie, pas pour, pas pour nous-mêmes, pour convaincre l'épargne excédentaire du monde qu'elle peut venir en Afrique. Ne nous financez pas, trouvons les moyens ensemble de mobiliser de l'épargne. D'autant plus qu'on va devoir faire toute une série de choses où là, il y a une petite lueur d'intérêt pour l'Afrique dans tout ce qui est lié au climat. Parce que, comme l'a dit Madame la Première ministre, ne nous leurrons pas. Un, on va en effet sortir le gaz du Sénégal, de la Mauritanie, du, du canal du Mozambique, deux, on va quand même sortir du pétrole, du Niger, de la RDC, de l'Ouganda, etc. Trois, à la demande générale, on va sortir également du lithium, du nickel, du cuivre, du cobalt, parce que l'Occident en a besoin. D'ailleurs, l'Occident est d'une indulgence très grande sur le gaz, parce que pour l'instant... Il y a un stress sur le gaz. Il n'a pas tout à fait la même indulgence sur le pétrole. Mais nous ne nous leurrons pas à la question « Est-ce que vous ne vous développerez pas ?» Or, il y a un contenu en énergie du développement. Et à la question « Est-ce que vous allez trouver naturel de rester à 50 de vos citoyens qui n'ont pas d'électricité ?» La réponse est non. Je ne je, l'arrive je je pas à comprendre. qu'il y a des ONG de bonne conscience qui disent enfouissez vos ressources naturelles. La réponse est non, pour des raisons de droit au développement, pour des raisons de justice climatique. La différence entre l'Afrique et d'autres continents, c'est qu'on a les moyens de le faire de façon juste et de façon écologiquement supportable pour la planète. S'il nous prenait d'utiliser nos ressources, comme l'a fait la Chine, comme l'a fait l'Europe avant nous, la planète serait évidemment totalement invivable. Nous avons l'espace pour nous. Nous sommes un continent vide, vide, 40% de densité, vide, qu'on regarde toujours à travers ces immenses métropoles, nous sommes vides. Nous avons des réserves de terres arabes. Nous n'avons pas commencé à toucher à notre hydroélectricité. Nous avons un immense travail à faire avec nos forêts. Si bien que, en réalité, notre développement n'est pas enfermé dans ce, ce dilemme. Euh, Est-ce que j'utilise mes ressources Oui, je vais les utiliser, parce que c'est mon droit au développement. Mais aussi parce que j'ai les moyens d'en compenser les effets et au contraire, d'en faire l'occasion et ça va se voir spectaculairement au Sénégal, en Ouganda, au Mozambique, l'occasion, qui n'a pas été utilisée par énormément de pays, de mobiliser toute une série de moyens sociaux et environnementaux pour que ce soit un accélérateur de développement. Et ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'est ce que nous allons faire. Et ça sera au cœur de notre mode de développement. D'ailleurs, personne ne nous promet que si nous enfouissions nos, nos richesses, on nous compenserait cela. Le seul pays qui a essayé de le faire, la Bolivie, a constaté qu'à aucun moment, personne n'a financé l'abstention de se servir de nos ressources. Et, Monsieur le Président, je voudrais terminer sur une ou deux choses, reprenant ce qui a été dit en matière de développement interne à l'Afrique, et par euh, Isabelle, et par Aminata, c'est-à-dire les progrès de la zone euh, de libre-échange, la réponse efficace et très coordonnée par l'Union africaine, qui s'est vraiment honorée euh, dans cette affaire, la réponse collective au Covid. Pour la première fois, la négociation de la dette et du suspens de la dette vis-à-vis -vis des, des, des bilatéraux collectivement. C'est la première fois que le continent parlait pour les 55 membres du, du, du, de l'Union africaine. Tout cela est le rôle absolument majeur des banques de développement. Bon, la BAD, les pays occidentaux lui font des procès et la rendent beaucoup moins puissante qu'elle ne devrait. Mais il y a Afreximbank, mais il y a la BADEA, mais il y a nos banques régionales. Nos banques de développement, il y a l'AFC, sont de plus en plus actives. Donc il y a de plus en plus d'actions collectives de développement et une voix de l'Afrique. On l'a entendu à Charmel Cheikh, beaucoup plus qu'on avait entendu auparavant. Et à Paris, déjà, on avait commencé à l'entendre significativement et collectivement. Donc l'Afrique va être auto-centrée, c'est évident, dans ces modèles. Aujourd'hui, si vous prenez les grandes poches d'épargne de l'Afrique, et l'Afrique épargne 20 du PIB, c'est-à-dire beaucoup plus que les pays riches, moins que la Chine, c'est essentiellement investi en bons du Trésor américain. Euh, les fonds de pension, certains fonds souverains, etc. Je vous assure que nous allons assister à un recentrage des ressources. Si l'Europe veut nous être utile qu'elle convainque le monde et elle-même que nous ne sommes pas le continent le plus risqué. C'est très facile, techniquement. Et il y a autour de la table un certain nombre de financiers qui vous expliqueront comment on le fait. Quand les Africains, avec M. Macron, un vendredi d'avril 2020, inventent la distribution de 650 milliards de DTS, et que Convaincant le monde. Ceci est distribué le 23 août 2021. Pour l'Afrique, sur 650 milliards, de cette assez bonne idée de M. Ramaphosa, de M. Kaberoka, de M. Tidiane Thiam, l'Afrique en reçoit 33. Un effort volontaire, vraiment poussé par la France, accepté par l'Allemagne, mais qui ne va pas s'accomplir devrait porter à 100 milliards. C'est un peu comme les 100 milliards, je ne sais pas ce qu'il y a, cette malédiction sur les 100 milliards, promis à Glasgow, il y a 14 mois, et qui ne vont jamais arriver, qui ne sont pas arrivés, évidemment, en année 1, mais qui n'arriveront pas dans les années suivantes, comme ça a été prouvé à Sheikh. Mais les 100 milliards de DTS, la gestion en a été confiée au Fonds monétaire international, je ne crois pas que c'était l'objectif euh, initial. Donc, oui, on a besoin de financement. Non pas qu'on n'a pas besoin que vous nous financiez sur dette publique, mais qu'on trouve ensemble des mécanismes pour que l'épargne du monde, qui suffira tout à fait à nous équiper, en plus de l'épargne de la nôtre consacrée à nous-mêmes, parce que c'est une bonne idée que le Botswana soutienne le déficit. Euh, public américain, si vous voulez, mais enfin, il y, y a probablement plus utile pour le développement du monde. Là, vraiment, pour le coup, ce serait un partenariat utile. Et ça effacerait quelque chose qui est une amertume africaine des derniers mois. D'abord, on était plusieurs ici à être à Bruxelles au sommet Union africaine-Union européenne, mais le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, et de la directrice générale du FMI. Au grand dame du président de l'Union européenne, M. Macron, et de l'Union africaine, M. Macky Sall, a été, nous arrêterons l'inflation et par conséquent, nous n'utiliserons pas les DTS pour vos banques de développement, parce que vous risqueriez d'en faire levier et de lever de l'épargne très sécurisée par les fonds propres des banques de développement, et donc, nous y opposerons. Ça a beaucoup choqué les deux présidents. Ça a évidemment créé une amertume chez les chefs d'État africains présents considérable. Ajoutons des petites anecdotes, comme le fait de ne pas inscrire dans les universités européennes les étudiants africains ayant quitté l'Ukraine. Parce que ce ne sont pas des migrants comme les autres. Et ce ne sont pas des réfugiés Ukrainiens, simplement des étudiants qui étaient à l'université de Kiev. Ça aussi, ça a beaucoup choqué. L'absence des 100 milliards de Glasgow, ça nous gêne. Donc, on peut inventer des partenariats euh, avec des gagnants-gagnants, mais il ne faut pas multiplier les gestes symboliques de l'indifférence. Et dans la période des chocs que nous venons de vivre, ce qui s'est passé sur les vaccins, au moins, on pourra dire, tardif. Franchement, ce qui s'est passé sur les équipements médicaux, ce qui se passe en termes de non-solidarité après le choc dollar et un certain nombre de pays qui ont des difficultés de devise considérables de l'Ethiopie au Ghana, etc., mais même au Kenya, le non-soutien logistique, le non-soutien sur certains approvisionnements alimentaires euh, essentiels, franchement, euh, je crois qu'ils ont dégradé la euh, confiance ou l'optimisme. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a des raisons de colère, il y a des raisons d'amertume, mais surtout, au fond, voilà, la leçon est bien prise l'Afrique sujet de son histoire, et non pas objet de la pitié des autres, ne va pas, après tous ces chocs, et quelles que soient les bonnes âmes, qu'on s'appelle Oxfam, qu'on s'appelle les Amis de la Terre, qu'on nous donne des leçons, ou qu'on veuille faire le bonheur malgré nous, rien n'arrêtera, je crois, maintenant, comme diraient les Émiratis, pour l'Afrique, de s'éloigner de ses valeurs et de ses intérêts. Je vous remercie. Merci Monsieur le Premier Ministre. Merci Monsieur le Premier Ministre euh, Lionel Zissou. Je vous ai laissé presque doubler votre temps de parole là, parce que vous avez abordé un sujet, de, euh, vous avez fait un peu la synthèse de ceux qui autour de la table qui ont parlé euh, dans un ton un peu pessimiste et, ceux qui, et celles surtout qui ont parlé dans un ton optimiste, vous avez fait la synthèse et vous avez touché du doigt une question capitale le capital qui n'existe pas à l'intérieur de nos états et si l'on prend le côté, ceux qui ont soulevé le côté négatif mais il faut quelque chose aussi pour attirer le capital